Le carême est en tant qu'à son rythme. Il est marqué par les stations, ces grands moments qui nous font nous arrêter pour que nous puissions contempler, contempler Dieu, contempler son œuvre, contempler le chemin à parcourir et le chemin déjà parcouru. Le mercredi des cendres, hier, comme un point de départ et puis chaque dimanche. La tentation au désert, la transfiguration, la guérison de l'aveugle-né, comme les stations des Hébreux dans le désert sur la route de leur exode. Pour avancer, il ne faut savoir nous arrêter. C'est paradoxal, mais notre pèlerinage n'est possible qu'avec un rythme, un rythme de respiration, donc de l'esprit, un rythme des pas, un rythme d'arrêt. Arrêtez et connaissez que moi, je suis Dieu, nous dit le psaume. Nous courons, nous nous noyons sous les événements, nous croulons sous les messages, sous les informations, nous sommes submergés rendu un esclavage par le temps sans arrêt, arrêté et connaissez que moi, je suis Dieu. Le temps du carême est un temps où, pour s'avancer, il nous faut savoir nous arrêter. Nous arrêter devant la parole de Dieu, quelques instants de silence pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Devant mon proche, regardons ceux qui nous sont chers, contemplons Dieu à nous Arrêtons-nous aussi devant ceux que nous n'arrivons pas à aimer. Les flots de notre inimitié nous emportent souvent au-delà de ce que nous choisissons. Et arrêtons-nous aussi devant notre vie. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je désire Qu'est-ce qui doit être changé, libéré, guéri par l'Évangile L'œuvre de Dieu s'accomplit dans notre temps. Il nous faut nous arrêter pour le reconnaître.